Salut, je m'en vais, ai je ne pas tous aujourd'hui, je vous en je vous en vais, je vous en vais, je vous je vous en vais, je vous en vais, je vous je vous vous en vais, je vous je vous vous en vais, je mes vidéos vais, je pensais jamais faire, genre, du vues. je vous en vais, je vous en vais, je je vous en vais, je vous en vais, je vous je en euh, ou ce qu'on m'avait trappé en fait, on était en train de PVP j'ai drop un gars qui avait deux épées euh, super cheatées, donc il y avait euh, deux épées comme ça en axinite je crois que ça s'appelle, ouais, Axinity, Axinity, euh, et euh, donc je l'ai tué il y avait deux épées Axinity, vous allez voir dans la vidéo ma réaction est plutôt intense, mais juste avant que ça commence les amis, je voulais vous présenter un petit serveur qui s'appelle Sun Era, donc euh, il va sortir très bientôt, et puis euh, dans le fond j'ai fait une mini présentation donc il y a plutôt plusieurs trucs intéressants et ça m'intéresserait vraiment si vous pouviez écouter euh, quelques minutes, si vous avez le le temps, s'il vous plaît, euh, de la vidéo sonarienne et ensuite on passe à la vidéo Senacraft. Euh, Donc, euh, une encore une fois, si vous voulez rejoindre Scenacraft, les amis, c'est un serveur launcher et le serveur que je présente, c'est un serveur IP, c'est pour ça que je le présente aujourd'hui. Sur ce, les amis, je vous aime, euh, à plus tard pour la vidéo sur Senacraft. sinon à maintenant pour la présentation du petit serveur que je vous parlais. Et voilà, les amis, je vais essayer de faire rapidement presto. Mais il y a tellement de choses à vous présenter sur ce savoir-là. C'est vraiment un savoir incroyable. Donc, le savoir s'appelle AERA, Ai putain. Et en fait, qu'est-ce que c'est comme type de savoir C'est un PvP faction euh, unique parce qu'en fait, il fonctionne avec euh, l'argent. Donc, avec la monnaie de... La monnaie de le la monnaie de base, donc voilà, la, la balance, on a 1000$, dollars si je veux acheter, par exemple, euh, des Warhammer, ou quoi que ce soit, claim, créer ma faction, ça va tout le temps coûter de l'argent. Il y a plusieurs trucs intéressants que j'aimerais vous montrer euh, sur le serveur, donc en fait, par exemple, euh, je peux faire slash F War Banner, et qu'est-ce que ça fait tout ça, bien sûr, c'est que vous allez pouvoir avoir une bannière, comme vous voyez, dans mon inventaire j'en ai quelques-unes, et vous allez pouvoir la poser entre, quand vous êtes entré P&P, donc dans la Warzone, dans les claims ennemis, peu importe, vous posez, et toute votre faction aux alentours de, du bloc, donc je crois que c'est 5-6 blocs autour va obtenir les effets de speed et force Donc ça coûte 5000$ comme vous l'avez vu quand je l'ai acheté Mais c'est quand même une bannière assez intéressante Il y a plein de trucs aussi intéressants sur le serveur Concernant la monnaie Donc déjà avant qu'on pense là dessus Vous pouvez aussi faire la commande f -core. Donc là tous les membres de ma faction voient à quelle coordonnée que je suis Donc ça c'est plutôt cool Il y a aussi euh, le TNT Donc FTNT vous pouvez stocker des TNT Dans votre banque de faction Vous pouvez aussi faire 7 Warp Donc vous pouvez 7 Warp avec des mots de passe et tout Donc ça c'est plutôt intéressant Il y a aussi le FTS il y a euh, masse de trucs qui est modifié sur le plugin de faction, comme vous allez pouvoir voir. Je vais vite fait passer dans le truc. Vous pouvez F-upgrade, là, ce que j'ai compris. Attends, je, je regardez, j'ai pas... Le, le gars m'en a pas parlé, donc, ouais, c'est... Voilà, Sinon, on peut augmenter le coffre de faction et ce genre de trucs. Vous avez aussi le F-perm plutôt intéressant. Comme vous voyez, vous pouvez modifier tous les trucs que vous voulez. C'est plutôt intéressant. Après, il y a euh, aussi beaucoup de trucs intéressants, c'est le F-ban. Ça, moi, je trouve ça intéressant parce que, par exemple, OK, vous êtes... Euh, je sais pas, je vous donne un exemple tout con. Vous avez un gars de votre faction que vous aimez pas. Et un de ses amis est modo, il arrête pas de l'inviter. Vous pouvez le bannir. Donc vous faites F bannir par exemple Icons. Et là Icons ne pourra jamais rejoindre votre faction. Tant et aussi longtemps que le chef le débanne pas. Donc pour unban les amis, vous faites F unban. Donc les autres modérateurs etc. pourront pas l'inviter dans la faction. Donc si jamais il y a des gens que vous aimez pas ou quoi, c'est une bonne façon euh, pour ça. Donc voilà les commandes de base, donc create, tag, euh, voilà c'est plutôt intéressant Bad list, comme je vous ai montré, low power, vous pouvez voir aussi la liste des joueurs qui n'ont pas de power Donc low power comme vous voyez ça montre tous les joueurs qui ont sous, sous power Ou qui sont un mauvais power, donc ça c'est plutôt intéressant Et puis voilà, je trouve vraiment que le plugin faction est intéressant, il y a aussi bien sûr plein d'autres nouveautés euh, Autres que le plugin faction, mais c'est vraiment sur ça que je voulais me focus parce que euh, Je trouve que c'est la meilleure chose du serveur en fait sans vous mentir Même si je ne suis pas rémunéré pour jouer dessus, je pense que je vais quand même jouer dessus Faire un test, voir, parce que ça veut vraiment se concentrer sur l'argent, etc. Et bien sûr, tout a d'aiguille. Donc, comme vous pouvez voir, tout des aiguille. Des trucs comme ça, c'est plutôt intéressant. Il y a un jackpot. Euh, putain, qu'est-ce que je raconte C'est pas un jackpot, c'est une loterie. Il y a aussi un euh, trade. Il y a un HDV. Il y a plein de trucs plutôt intéressants euh, sur le serveur. Quand vous faites la commande « slash help », vous allez pouvoir voir exactement tout. Donc, loterie, AH, spawner, euh euh, le shop de monnaie, je sais pas pourquoi c'est MP Shop. Je vais quand même aller voir MP Shop, c'est quoi la différence? Oh, ok, ouais, c'est ok. What the fuck, c'est quoi? Oh, what? C'est des magiques, c'est des coffres magiques, c'est des money shop, What? C'est cool, ça, c'est cool, je savais pas. Attends, si j'en achète un euh, à comme ça, ça fait quoi? Je sais pas, on peut tu gagner juste l'argent ou? Ouh, j'ai payé un million et j'ai reçu... Oh, pas mal, pas mal. Il y a aussi un système de L, comme vous voyez sûrement, il y a des ailes derrière moi, donc c'était Wing, je crois, la commande. Donc vous pouvez avoir des trucs plutôt intéressants, donc des armes comme ça, des ailes comme ça, en, en sang, je crois. Voilà, vous pouvez avoir des trucs vraiment stylés sur le serveur Et franchement les amis, le serveur en vaut la peine Donc bien sûr je suis rémunéré pour cette vidéo -là, Mais je vous donne mon avis euh, honnête Et je trouve que le serveur est vraiment propre Malgré que le spawn soit vraiment petit Je ne vais pas vous mentir, le spawn je le trouve très petit Mais euh, niveau de la version c'est quand même assez cool Ça me fait penser un peu à un thème Halloween Et puis voilà, je vous laisse les amis découvrir le serveur euh, dès maintenant Le serveur est ouvert au euh, crack En 1.8.1 jusqu'à 1.12. et L'IP est mc.sonera.eu euh, Et vous pouvez vous connecter à partir de maintenant le serveur oh non non donc puis, je disais le serveur va ouvrir le 5 septembre euh, à 18h30 euh, donc c'est plutôt intéressant ça fait différent les autres serveurs ils vont tout le temps plus tard et tout, et plus tôt, je veux dire. ça être cool de voir un serveur qui ouvre un peu plus tard franchement le serveur honnêtement il est vraiment bien fait même si je suis rémunéré je vous le dis franchement euh, c'est mon avis personnel sur ce les amis je vous laisse sur la vidéo c'est la craft et bon à vous la fois que je les droppe je les droppe viens viens viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens y'a son pote qui, qui est venu y'a son pote qui est venu T'as des heals pour moi ou pas Viens t'a... TP toi il y y'a masse de stuff Tu as en fait du stuff, gros. Parce que j'ai des points mais j'ai pas de... heal, en fait. Dépêche-toi, dépêche-toi, je te le... Drop un peu de heal. J'ai récupéré... ces deux J'ai récupéré deux J'ai récupéré Fire Respect 2 et U3. Et j'ai récupéré Charnet 5 U2. Fire 2, je veux dire. Mais mec, il est trop cool. Non, un mec qui m'a trompé. Non, non, il veut trap, il veut trap. Laisse-le partir. T'as une... Une flèche Non il ne va pas dans son truc Pas de strike ouais. Mec je, je ferme Ah non ok Ok ok ok ok ok Fais gaffe T'as vu Ouais c'est un bon type de trap ça j'y avais pas pensé hein vrai C'est quoi T'as pas eu le faire tuer bon. ça aurait été drôle quand même Oh il a fait Pousse en bas Il fait quoi le gars Il se laisse trap et en fait il mine sous les pieds ouais. Non il ne va pas ne va pas il ne va pas Gros, y'a. Oh, a... oh C'est un gros, gros malade moi. ce mec, un hein. mec. Tu veux pas faire péter ça en lance? Quelle trappe gaffe, vas-y, au pire, go back! C'est des cancers, ça, gros, y'en a des trappes fait... partout, ces fils de pute! Si, que... Bah, ouais, en fait, ouais. moi ça me dérange pas, il me reste encore une minute de truc, mais. Bah, moi il me reste euh... deux, minutes, deux minutes, ouais. Regarde, ouais. Où ouais. Ou ça? Ici. C'est une trappe maladie de Ouais et après ils vont. J'ai tout la ma, ma perle a touché la limite de map en fait. Ma, ma perle a touché la limite de map. Vous avez atteint la limite du monde, je te jure. Et ça a fait quoi Bah ben, je suis mort quoi. Je suis dans la trappe avec eux. T'es oh. mort Ah c'est la fait... merde ça que ma perle elle a touché la limite de map. Ils sont où Je suis en bas avec les gars. Hein en bas en bas, tout en bas le bedrock. Pas, pas, pas, Il a pris un truc à l'arlequant les gars. Ils sont en train de te farm Non non, c'est pas le un... un... trap farm mais t'es dans un trou de 4 sur 4 et Ouais, C'est une, fou... une full link, je suis en train de le dominer là pour l'instant. Oh what the fuck Ma mais... perle, elle a pas registré, ça ça se fait c est c est chier les ça eh, eh, eh, tp toi au pire flash, tp toi Il prend pas de nous tuer si on est tous les deux dessus. Même s'ils viennent tous leurs potes, on a toujours meilleur stuff que eux donc venez tous, venez tous. Bah peux pas j'ai pas de possibilité Ils ont juste le moins 30 Ils ont juste le moins 30. 30 On peut pas back de toute façon Faudra les tuer pour les back Pourquoi, Pourquoi Tu peux pas perle Ah ouais. oh, putain tu... il flash en fait Le temps que je t'ai tp il y a eu le temps de... Regarde tu peux pas perdre vers le haut et tout C'est bon perle vers le haut il est trop con le gars Attends mec moi, moi il me voit pas Vas-y casse toi casse toi est-ce que je me tp Ok vas-y ah bon dieu met C'est un peu des trailers ce gars, ça m'énerve Je pouvais pas le tuer Eh vous avez une flèche hey, C'est backable, vous avez de des anti-chutes Non j'ai pas d'anti-chutes justement C'est backable ça Gros je peux, peux, peux aller avec eux Vas-y Vas-y Vas on met 3 contre le gars là, venez venez On peut je pas full pas, faire. back, on peut back Pearl hein Oh il est trop con en fait, c'est une perle au dessus, c'est fini hein. C'est bon, il est coincé normalement. Boche, Boche. Boche. Oh Madura, Madura, j'avais pas vu maturation vite vite. Bah t'es mort. C'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai back. J'ai 150 de Dura, j'avais pas vu. Je, je vais Comment c'est quand comme on est plus encore en bas J'ai plus de 3 perles, j'ai plus de 3 perles, plus 3 perles En bas à droite, il y a écrit combat, il est égal à un combat de. Oh, j'ai plus de perles, j'ai plus de perles Ah si, c'est bon Il flash, ouais, viens oui. sur le bloc de terre ici, viens sur le bloc de terre, il était Moi j'arrive à slash spawn ici là.